se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour un petit moment en direct avec Marie-Béatrice qui va nous parler un peu plus du métier de professeur des écoles. Alors on est ici sur Facebook, par là sur Instagram donc normalement euh, vous devriez bien nous entendre. Faites nous un petit signe pour nous confirmer que c'est ok pour vous euh, sur les deux réseaux. Euh, L'idée aujourd'hui c'était de rentrer un peu plus dans le détail euh, du métier de professeur des écoles. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez... Euh... Bonjour Manon, bonjour Angélique, c'est que vous voulez devenir euh, professeur des écoles ou en tout cas que vous vous intéressez euh, au métier. Et c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses, on a parfois un peu du mal à, à vraiment se, se, se dire qu'est-ce que c'est le métier. Ah oui. Donc, quoi de mieux que... Qui de mieux placé que quelqu'un euh, qui l'a vécu, qui a formé des... Euh, des professeurs des écoles débutants pour nous en parler. On va revenir sur ton, sur ton parcours Marie-Béatrice dans quelques instants. Mais on s'était dit que c'était pas mal pour vous de, voilà, de rentrer un peu plus dans, dans le détail. Euh, alors bonjour Virginie, bonjour Jérémy. Donc je comprends que vous nous entendez bien sur Facebook et Instagram. Si toutefois vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin de ce live, pas de souci. On a toujours le replay euh, qui vous sera proposé bah, directement après la diffusion en direct dans l'après-midi vous le récupérez. On vous propose de, vous, de nous poser vos questions aussi en direct. Alors on a quand même une liste de questions qui revient bien sur, sur l'ensemble des points qu'on voulait aborder. Mais si vous, euh, si vous avez des questions, posez-les en direct, on y répondra, soit pendant le live, soit à la fin. Alors je vois Charlotte, vous ne nous entendez pas. Euh, alors dites-nous si vous, si d'autres personnes nous entendent pas ou si c'est bon. Pour vous, on va faire un petit, une petite vérification nous en interne pour voir si on nous entend bien sur Facebook. Mais je pense que tout roule, c'est peut-être vous qui avez un problème, Charlotte, de votre côté, on va vérifier ça. Euh, sur Instagram, je crois que vous nous rejoignez aussi. Alors, j'avais vu sur le formulaire d'inscription qu'on a beaucoup de stagiaires de la promo Mandela, la promo Fort prof de cette année, avec nous. Euh, donc, donc, bienvenue, bienvenue à vous. Bah, oui, c'est vrai qu'on vous avait partagé l'info aussi parce que... C'est quand même intéressant, euh, pareil, à savoir plus sur le Merci. métier. C'est que là, on se lance dans l'aventure et on a hâte euh, d'y être. Et à la fois, on a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Donc, euh, c'est donc super de vous avoir avec nous. Euh, la rentrée est en cours, d'ailleurs, du côté de chez Fort Prof, de la promo Mandela. Vous êtes tous à fond, tous au taquet. Donc, c'est bien rester, euh, rester sur cette bonne dynamique. Il y a Jean-Paul... Euh, Yves et Camille qui sont là pour vous accompagner dans ce lancement et après vous allez très bientôt rejoindre vos professeurs dont Marie-Béatrice ben voilà, oui. du coup c'est une transition toute faite pour toi Marie-Béatrice je vais te laisser te présenter si tu veux bien d'accord, eh écoutez je vais me présenter Alors, certains donc, euh, me connaissent déjà un petit peu tout au moins c'est pour ceux qui ont commencé leur, leur rentrée chez Fort Prof euh, cette année donc moi je suis au, au départ je, je suis comme vous, j'ai passé, passé le concours de professeur des écoles à l'époque c'était le concours d'instituteur c'était cadre B, maintenant je suis cadre A, euh, puisque j'ai fait donc une formation pour devenir fo professeur des écoles à l'issue de ce premier concours en tant qu'institutrice. Puis j'ai commencé bien sûr, comme euh, beaucoup d'entre vous commenceront, par faire des remplacements euh, pendant cinq ans, ce qui m'a beaucoup enrichi avant de pouvoir postuler sur un poste euh, qui, que j'ai choisi. C'est-à-dire, euh, j'ai commencé par faire des postes, par occuper des postes en maternelle, puis en école euh, élémentaire, avant de, ben, de devenir directrice d'école. De directrice d'école, j'ai eu envie de poursuivre, je dirais, ma formation et mon intérêt pour la formation, puisque j'ai passé l'examen le, le, de formatrice, ce qui m'a permis ben, d'obtenir un poste de, de maître formateur dans une école avant de devenir directrice d'une école d'application, qui est une école donc qui est composée de nombreux formateurs. Voilà, ce, qui, cette, ce poste de directrice d'école d'application m'a permis d'enseigner donc à l'INSPE euh, et à l'université tout en ayant donc un pied dans l'école avec une équipe euh, avec laquelle j'ai travaillé Bon, donc, une équipe donc de neuf classes. Voilà, maintenant je suis à la retraite et, et je me consacre uniquement à la formation des futurs professeurs des écoles, dont vous ou peut-être euh, ceux et celles qui allaient bientôt nous rejoindre euh, pour une formation au concours de professeurs des écoles. C'est ça, donc Marie-Béatrice, qui est donc, on l'a compris, spécialiste du premier degré, plus plus. Voilà. À des enseignants débutants, aujourd'hui, depuis de nombreuses années, tu, tu formes les stagiaires chez Fort-Prof. Voilà, depuis 9 ans maintenant. Je suis professeur voilà. chez port prof donc peut-être certains d'entre vous bah, connaissent marie batrice si vous passez par là, euh, certains vont la connaître très bientôt. Donc on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, celle-ci. C'est quand même, euh, ça va être un live super intéressant, euh, très informatif. Euh, si vous avez des questions, dès à présent, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Et puis nous, on va attaquer, Mais euh, bah, peut-être déjà, euh, on va faire global et puis rentrer ouais. plus précisément dans le métier. Mais est-ce que déjà, tu peux nous dire euh, les qualités principales qu'on qu doit avoir pour être un, un bon professeur des écoles Parce que c'est vrai que vous êtes nombreux ici à être en reconversion professionnelle. Donc, c'est légitime de se poser la question. Est-ce que je ferai un bon professeur des écoles Peut-être nous, nous redire un peu les bases euh, là-dessus. Alors oui, effectivement, pour être un, un bon professeur, en plus, bon, c'est un objectif bien subjectif. Hein, parce que qu'est-ce qu'un qu qu bon professeur être un professeur des écoles efficace, je dirais, et à l'écoute euh, de ses élèves, mais aussi un professeur des écoles bien dans sa peau. Ça, c'est important. Hein. Donc, il faut aussi euh, être à l'aise dans sa vie euh, personnelle. Donc, euh, bien pour cela, il faut déjà... Euh, à, avoir de, une bonne autonomie de travail. Hein. Et je pense que comme euh, la plupart d'entre vous êtes en reconversion, vous savez ce que c'est que le travail. Hein, vous, mmh. ne, vous êtes sortis des études depuis longtemps. Oui. Donc, euh, vous maîtrisez euh, déjà euh, une, auto, une certaine autonomie par rapport à votre travail. Donc, ça, c'est une, euh, une qualité essentielle. Euh, il faut également avoir, euh, je dirais, le sens de l'écoute et du dialogue. Donc, euh, peut-être que tous dans votre travail, vous n'avez pas cette occasion-là. Euh, certains cert, certains d'entre vous, oui, certainement, euh, mais vous l'avez par ailleurs dans votre vie au quotidien. Savoir écouter l'autre et entrer en communication avec l'autre, c'est un point essentiel euh, qui, euh, qui va permettre de devenir enseignant des enseignants. De plus, j'ajouterais qu'il faut avoir une grande rigueur. Effectivement, quand vous êtes devant une classe homogène hein, euh, ou plutôt même hétérogène avec euh, une vingtaine ou euh, une eh trentaine oui, d'élèves, euh, chaque élève a son rythme, euh, et donc vous devez avoir la curiosité de pratiquer des méthodes de pédagogie différenciée, c'est-à-dire vous allez adapter la classe à chaque élève et l'aider à aider chaque élève dans sa scolarité donc pour cela les séances doivent être bien préparées par rapport à ces élèves là hein, bien entendu d'une classe à l'autre nous n'avons pas tous les mêmes élèves donc on va devoir adapter ces préparations aux élèves. C'est ça qui peut faire un peu peur parfois hein. et avant oui. qu'on qu attaque la formation du, du métier ça, souvent ça peut vous effrayer et vous nous en faites pas. C'est pour ça que ça s'apprend hein, mmh. et c'est pour ça que chez Fort Prof, on apprend aussi ce qu'est l'hétérogénéité et comment la gérer vous avez aussi, on en parlera tout à l'heure, une année de professeur des écoles stagiaires où vous allez mettre en pratique et donc là, affiner votre mmh. vos connaissances. Il faut avoir beaucoup de souplesse et de fermeté, beaucoup d'autorité. Alors, quand je parle d'autorité, c'est une autorité éducative, effectivement. C'est une manière d'être en relation avec les élèves. L'autorité éducative, elle, elle est là pour, euh, je dirais, non pas contraindre les élèves, ne euh, punir les élèves. Hein. Il s'agit simplement d'avoir une autorité qui va permettre aux élèves de grandir, d'évoluer et de gagner en autonomie. Il est important que vous ayez en tête, que vous allez former de futurs citoyens éclairés. Oui. Ça, c'est essentiel. Il y a, il y a un vrai, une vraie responsabilité. Voilà. Ensuite, donc, peut-être dans les dernières, je dirais, les, les dernières qualités qu'il faudrait posséder, c'est d'être disponible, bien sûr, d'être patient alors, pourquoi être patient, me direz-vous, mais ça, je pense que pour ceux d'entre vous qui êtes parents d'enfants, vous savez ce que c'est que la patience, parce qu'effectivement, euh, vous allez être constamment solliciter. Là, vous aurez peut-être, à part en maternelle, dépassé la période des pourquoi, mais euh, vous allez, pour des raisons très variées, les élèves vont vous solliciter. Et donc, il faut euh, bah, toujours rester à l'écoute, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut être patient pour gagner leur confiance, euh, pour attirer leur attention, euh, pour vérifier ou, et les aider à comprendre quels progrès ils ont réalisé dans une journée. Enfin, donc, euh, bien, vous, vous le savez, hein, ceux qui sont parents d'élèves, d'enfants, pardon, qu'il faut une bonne résistance physique et psychologique. La semaine est chargée, vous avez la classe, les préparations, la vie personnelle, vos enfants, euh, malgré tout. Donc, malgré tout cela, il faut rester actif et enthousiaste en classe pour motiver les élèves et les encadrer au mieux. Alors est-ce que déjà dans toutes ces euh, caractéristiques, vous vous retrouvez Dites-nous déjà si vous, vous avez l'impression que ça, ça vous correspond ou si justement il y a des traits de caractère sur lesquels vous allez devoir travailler et euh, sur lesquels vous allez devoir vous améliorer. Dites-nous tout. Mais c'est vrai quand on est parent déjà, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. <rire> ce voilà, on côtoie quand même les, les enfants, on sait ce que c'est. Mais c'est différent ça parce que… Ça, ça, on tient à le dire. Donc, je vois qu'Angélique se reconnaît, c'est bien, c'est rassurant. Euh, N'hésitez pas à nous dire, maintenant aussi, bah oui, j'imagine qu'on que, qu qu se doute un petit peu de tous ces aspects-là. Mais c'est vrai que le côté euh, euh, physique aussi du métier, oui. on n'est pas, pas forcément euh, préparé. En tout cas, on ne le oui. sait pas forcément, peut-être. On le verra tout à l'heure, on a tendance aussi à, à, à je veux dire, c'est chronophage le métier d'enseignant. Quand on est en vacances, on pense à sa classe. On se dit, tiens, euh, cette petite carte postale me servira pour ma de jeu. Oui, on est tout le temps, en fait, euh, en train euh, de projeter. Oui, ça me fait. en fait, fait euh... quand on a un, un compagnon ou une compagne qui n'est pas du tout du métier, ils ont des difficultés à comprendre, hein, le fait qu'on soit, tiens, ce rouleau de papier toilette va nous servir pour faire telle ou telle chose. <rire> Et, oui. Et on amasse, etc. Donc, euh, mais mais c'est ça, être enseignant, c'est chronophage. Donc, est, il est important de, de garder du temps de loisir pour soi, pour sa famille aussi, parce qu'effectivement, ça va, ça va, ça va peut-être contribuer à un bon équilibre de notre part et pouvoir gérer avec euh, beaucoup plus de sérénité euh, bah, ces, ces difficultés que l'on rencontre. C'est ça, c'est de ne pas non plus être seulement professeur des écoles. Voilà. Évidemment, c'est un métier, je pense, qui, qui pour beaucoup est soit une vocation que vous retrouvez, soit, soit qui devient un métier de passion. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut savoir du coup se, se préserver un ça. petit peu. Euh, oui, Jérémy, vous êtes travailleur social, donc vous vous retrouvez sur de nombreux points. Euh, Virginie, qui est maman de deux enfants, c'est pareil. Oui, bien sûr qu'en tant que parent, on acquiert des, ces qualités-là. Et Laureline, pour vous, ça semble aller aussi. Bon, super, on continue. Euh, donc, toi qui as formé de nouveaux professeurs des écoles débutants, est-ce qu'on peut déjà un peu faire le, le portrait d'un professeur des écoles Qu'est-ce qu -ce que c'est Quelles sont ses missions Voilà, Pour qu'on ait une idée globale déjà du, du métier alors, il faut savoir qu'un professeur des écoles est polyvalent. Hein. Je, je reçois beaucoup de questions. On me dit, euh, est-ce que je pourrais commencer en maternelle Parce que c'est ça que je veux faire. Mm. Eh bien, non. Alors, euh, il faut se dire qu'au départ, euh, quand on va vous former, on va vous former à la polyvalence. C'est-à-dire que vous, êtes, vous devez être polyvalent en âge, c'est-à-dire que vous devez être capable... Euh, d'enseigner auprès d'enfants de 2 ans de deux ans et demi, 3 ans comme à des élèves donc de 11 ans, c'est-à-dire de la petite section de maternelle jusqu'au CM2 hein, ça c'est important donc on va vous former à cette polyvalence-là donc vous allez devoir apprendre euh, bah, quelles sont les étapes du développement de l'enfant et comment en tenir compte dans votre pratique de classe ça c'est une première chose. Et la polyvalence va aussi être en termes de domaine disciplinaire, bien entendu hein. vous, vous allez devoir enseigner aussi bien les arts que les sciences, que les histoire géographie euh, comme les mathématiques et le français, ou la langue vivante, par exemple. Donc, la, la polyvalence est un des, des points essentiels du métier de professeur des écoles. Donc, différentes matières à enseigner, bien sûr, qui, qui, vont, vous, qui vont être... Euh, euh, enseigner en fonction des programmes qui sont la seule contrainte mmh. que l'on est en tant qu'enseignant, puisque nous avons quand même une grande liberté pédagogique, hein, mais nous avons un cadre euh, qui sont euh, le socle commun, d'où émanent les programmes de l'éducation nationale. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore commencé à jeter un oeil là-dessus, n'hésitez pas, on peut retrouver enfin, vous les, dans, dans tous les cas dans la préparation Fort Pro, vous allez le voir, euh, mais vous les avez déjà à disposition sur le site voilà. du School. voilà donc ça c'est le premier point. Euh, deuxième point qui est lié donc au portrait d'un professeur des écoles, eh bien c'est d'être euh, capable de, ge de, de une gestion de classe. Hein, on l'a dit tout à l'heure, euh, les élèves donc euh, ne sont pas tous euh, des élèves calmes, sages, attentifs, etc. Donc il va falloir euh, veiller donc à gérer la classe pour euh, favor pour donner aux élèves un, je dirais un environnement favorable aux apprentissages. Vous êtes, vous, en tant que professeur des écoles, lorsque vous êtes dans classe, donc garant de la sécurité physique des enfants. Euh, et vous devez, donc, pendant les heures de classe, euh, assurer cette sécurité, tout comme vous allez devoir l'assurer pendant les temps de pause, euh, par exemple, à temps, le temps de récréation, où euh, vous allez devoir surveiller, encadrer les élèves. De plus, vous, vous avez ce temps de classe, hein, où vous avez donc un rôle essentiel à jouer, mais vous avez aussi les temps Hors classe, mmh. en dehors des 26 heures de classe à effectuer, mmh. vous avez les temps hors classe, c'est-à-dire euh, la rencontre avec les parents d'élèves que vous allez réaliser au cours de réunions ou d'entretiens individuels, mais aussi la participation à des réunions d'équipes pédagogiques euh, comme les conseils de maître, conseils de cycle ou conseils d'école, donc euh, qui va, vont vous permettre euh, à l'équipe de mettre en place différents projets. Donc ça, c'est un temps important aussi du métier de professeur des écoles. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le temps de préparation qui va se passer chez vous ou alors à la sortie de la classe, si vous voulez rester à l'école, c'est possible ou le week-end, ou le soir, ou pendant les vacances scolaires. Vous allez préparer donc euh, bah, vos, progr vos programmations, vos séquences, vos séances pour différentes périodes de l'année. Et vous allez bien entendu, après la classe, penser mmh. à, à noter les supports des élèves, que ce soit les cahiers du jour, les classeurs mmh. ou autres, euh, tout au moins à noter les productions que les élèves auront réalisées dans la journée. Donc cela va vous prendre aussi un peu de temps. De plus, j'ajouterais quand même qu'il est important de ne pas oublier, à travers ces différents temps du professeur des écoles, qu'il est important que vous puissiez continuer à vous former tout au long de votre carrière. Car effectivement, les recherches Continue à produire, à donner des résultats intéressants, euh, notamment, je pense, en termes de sciences de l'éducation, euh, au niveau de la neuropédagogie, par exemple, puisque on a fait beaucoup de progrès au niveau des neurosciences. Donc euh, toutes ces informations oui, nouvelles, il faut les passe. connaître, voilà, pour pouvoir adapter et faire évoluer sa pratique. Ceci est important. Euh, Est-ce que vous avez déjà effectué des stages vous en, ben, en école? stages observation parce que parfois vous en avez déjà effectué c'est ce qui vous a donné le goût ou au contraire vous avez envie d'en faire rapidement pour justement vous faire une idée un peu plus concrète Dites-nous dites si vous avez déjà, un petit, vous avez été contractuel. Dites-nous. Euh, nous chez Fort Prof, on propose des conventions de stages et c'est vrai qu'elles sont souvent utilisées. Et nous, on recommande en effet de, les, de, de pratiquer ces stages parce que ça vous sert déjà personnellement, ça confirme souvent une envie euh, et puis ça viendra aussi compléter les apports théoriques que vous allez recevoir dans, dans l'année. Euh, oui donc maintenant vous travaillez à côté donc c'est compliqué c'est pour ça que nous vous propose de faire des stages de des fois euh, de trois jours arriver à poser deux trois jours de congé, 4 une semaine c'est bien euh, si c'est moins, c'est très bien aussi juste voilà y aller et se dire, euh, se dire ce que se réaliser vraiment ce que c'est ce que ouais. qu'une bah, séance de classe, que, comment est-ce que je l'applique, qu'est-ce que c'est qu'en effet gérer les élèves dans la cour de récré etc c'est super intéressant donc si euh, pensez-y euh, oui, Angélique, vous l'avez fait en maternelle, vous, vous aimerez, vous aimerez bien en élémentaire aussi. Euh, ok, ouais, super. Je vois qu'on qu a aussi des ADSEM qui sont avec nous, donc qui connaissent un peu plus le métier, évidemment. Virginie, durant votre vos congés, vous les, vous les effectuerez, c'est ça. Euh, ouais, Jérémy, vous n'avez en pas encore fait, mais l'envie est là. Oui, nous, on vous conseille. Vous savez que si vous faites partie de la promo, euh, vous aurez une convention de stage. Euh, Annabelle, vous l'avez avec Pôle emploi, voilà, exactement. L'idée, c'est vraiment d'être en observation. Euh, Olivia, vous aviez pu observer une classe de CE1 et, euh, et pour vous, je ne vois pas le nom, je crois que c'est Audrey, c'est prévu dans l'année, c'est ça. Euh, vous êtes à AESH pour l'instant, oui. Quand vous êtes déjà un petit peu euh, immergé dans, dans le, le milieu de l'école, c'est vrai que vous avez déjà une meilleure idée. Mais quand euh, hein, on vient par exemple, je ne sais pas, d'un métier, oui, euh, oui. tout à fait le coup du commerce, de la, rien, la communication, du, du juridique, on ne sait pas du tout ce que c'est et c'est vrai que c'est pas mal. Donc euh, on vous le conseille vivement. Tu as fait le tour J'ai fait ouais. le tour. Voilà. Euh, alors, est-ce que maintenant, on pourrait revenir peut-être sur le parcours euh, d'un professeur des écoles En tout cas, alors on sait que vous venez tous de milieux différents et c'est justement ce qui fait la richesse de notre promotion. Euh, vous êtes en moyenne 94% de stagiaires en reconversion professionnelle. Mais euh, il en reste que vous devez quand même, à partir du moment où vous passez le concours, suivre euh, plus ou moins le même cursus. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui se passe euh, à partir du moment où on passe le concours jusqu'à la titularisation et aux premières années d'enseignement Alors tout d'abord, la première question que vous devez vous poser avant de passer le concours, c'est de savoir si vous êtes éligible au concours. Ceci est vraiment essentiel parce que vous savez qu'il y a différentes voies d'accès au concours. Moi, je les appelle les portes d'entrée au concours de professeurs des écoles hein, en fonction de votre profil. Vous avez plusieurs, plusieurs je dirais, portes d'entrée qui mènent toutes, toutes pardon, au même contenu hein, de concours. C'est le même CRPE pour tout le monde, mais par diverses portes d'entrée. Vous avez par exemple le concours externe, hein, qui est, je ne vais, le, le, vais pas détailler chaque, chacune de ces, de ces voies d'accès, mais le concours externe qui est, qui est possible, le concours euh, externe euh, spécial, le troisième concours, euh, le, le second concours interne, euh, le premier euh, CRPE interne, etc. Donc il faut déjà bien que vous, vous soyez renseigné oui. sur par quelle porte je vais rentrer pour pouvoir passer le CRPE. Donc, c'est fonction bien sûr du nombre de postes qui sont euh, donnés euh, chaque année quelques jours avant la date, avant le, les épreuves d'admissibilité. Donc, vous allez déjà euh, peut-être euh, avoir une idée. Je vais passer le concours euh, troisième voie dans, tel départ, dans telle académie. Sachez que vous avez le droit de vous inscrire à plusieurs. Hum. concours dans plusieurs académies, et que le jour de, comme c'est un concours national, vous ne pourrez en passer qu'un. Hein. Donc oui. vous ferez le choix en fonction du nombre de postes, en, fon en fonction de vos situations personnelles, si vous êtes amené à déménager. C'est vrai voilà. que souvent vous hésitez sur, bon ça, ça, ça on a déjà fait d'autres lives à ce sujet, vraiment sur les spécificités des portes d'entrée justement du concours, souvent vous hésitez, est-ce que je pars plutôt sur cette voie-là, cette voie-là Le mieux c'est bah, qu'on en discute ensemble éventuellement, et puis comme tu dis marie béatrice de pouvoir... Bah, s'inscrire à plusieurs et le décider plus tard dans l'année parce que le choix peut se faire stratégiquement par rapport à différents critères. Voilà, qu'on qu qu pourrait évoquer dans un autre live, d'ailleurs. D'accord. Alors, ensuite, donc, effectivement, vous allez passer le concours. Donc, il faut que vous connaissiez la, la, la, la teneur du concours. Hein. Vous savez que le concours a, été, euh, a, a évolué depuis 2022. Hein, il a changé. Donc, euh, les épreuves du concours sont, se répartissent en deux je dirais deux blocs. Hein, les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité concernent une épreuve de français euh, qui évalue vos connaissances et votre maîtrise de la langue, une épreuve de mathématiques qui évalue aussi euh, la maîtrise des savoirs disciplinaires par rapport au programme de troisième euh, et une épreuve écrite d'application et là pour cette épreuve vous avez trois choix puisqu'il y a trois domaines qui peuvent être euh, utilisés pour, qui peuvent être euh, mobilisés pour euh, passer le concours. Soit vous pouvez choisir de passer le concours euh, pour cette épreuve d'application en art alors, ou bien en sciences, ou bien en histoire, géographie, enseignement, moral et civique. Donc, euh, si vous venez vous inscrire chez Fort-Prof, euh, je pense qu'il est important que vous ayez décidé au moment de l'inscription chez Fort-Prof, parce qu'on euh, ne va pas vous former aux trois domaines. Ça prendrait trop de temps, c'est chronophage. Donc, on ne vous formera qu'à un domaine, le domaine que vous avez choisi. Comment le choisir eh bien, Vous allez sur le site du scol, et vous allez voir, donc, il y a, euh, j'enseigne au cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et vous regardez quelles sont les compétences attendues pour les élèves de ces quatre cycles. Ça vous donnera une idée de ce que vous avez envie, vous, d'approfondir. De, Deuxième bloc, hein, ce sont les épreuves d'admission. Donc, épreuve orale, il y a une épreuve de leçon en français et en mathématiques. Épreuve de leçon, donc, c'est savoir, euh, euh, je dirais, construire une séance d'apprentissage et la présenter au jury. Une épreuve d'entretien, donc, qui va être... Euh, Consacré donc à euh, l'éducation physique et sportive, non pas dans sa pratique, hein, comme certains le demandent, mais dans sa, son enseignement, comment enseigner l'éducation physique et sportive dans la classe. Alors, sur une situation donnée, il y aura donc un temps euh, d'entretien de motivation aussi avec le jury et une épreuve de euh, connaissance du système éducatif où vous aurez à réagir par rapport à une situation qui vous sera proposée. Voilà. Je vois qu'avant qu'on continue, je vois qu'on a des questions sur les, les épreuves. Manon qui nous demande si les épreuves sont plus compliquées depuis la réforme. Euh, on a fait plusieurs lives et plusieurs vidéos à ce sujet où on rentre vraiment dans le détail. Donc si vous avez plus de questions, c'est pas mal de jeter un oeil sur ces lives. Mais sinon, de manière générale, on ne peut pas forcément dire que c'est plus difficile Ce n'est pas plus difficile. Ce qui a changé surtout, je dirais, c'est que le concours maintenant prend appui euh, en grande partie sur l'oral déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut développer des compétences orales, être capable de s'exprimer et de pouvoir exprimer sa mmh. pensée hein, et de pouvoir répondre à des questions, ce qui est un, une compétence essentielle pour le métier d'enseignant. Et puis, euh, ce sont des, des, donc surtout une, un appui sur l'oral mais aussi sur la pratique de classe, sur l'enseignement, la didactique qui est mise en avant. Donc, mais ça n'est pas plus difficile, non. Je pense que c'est de la même teneur que le concours précédent. Donc, si l'on continue, donc euh, la réussite du concours, euh, la réussite donc, à, aux épreuves d'admission euh, vous amène à euh, entrer dans le processus de devenir professeur des écoles. Et il vous reste encore une année après l'admission au concours, pour être titularisé pendant cette année vous allez être professeur euh, des, des écoles stagiaires et euh, vous allez donc effectuer un stage pendant une année, stage qui vous permettra euh, d'être titularisé à la fin de, cette, de ce stage. Donc euh, c'est le, le recteur hein, d'académie du département qui va donc euh, euh, à l'issue du stage accompli va valider votre, euh, votre formation. Ouais. Avant qu'on continue là-dessus, euh, je, qu je, je veux juste revenir sur une question de Marie. Vous nous demandiez euh, si c'était pertinent d'effectuer de, de, votre stage d'observation dans l'école de vos enfants. Euh, c'est possible, après, on vous conseille de ne pas aller dans la classe de vos enfants, évidemment, mais si c'est plus facile pour vous parce que vous connaissez déjà l'équipe pédagogique et que vous êtes accepté facilement, bah, évidemment, faites-le, mais évitez la classe de vos enfants. Euh, et la deuxième question, c'était, est-ce qu'ils vont nous accepter que pour deux jours Tout à fait. Même un jour, même une après-midi, il n'y a aucun problème. Ça, c'est juste de l'observation, vous ne les dérangez pas, finalement. Donc, au contraire, ils sont plutôt euh, accueillants, hein, les fait. directeurs d'école. Tout à fait. Euh, oui, tu voulais rajouter non. quelque chose, non, non. Euh, Alors, une fois qu'on a euh, obtenu le CRPE, parce qu'on se projette dans une vision positive, euh, comment ça se passe donc, la première année donc, de PES euh, la gestion entre l'INSPE et la classe, est-ce qu'on a la classe à 100%, à 50% Est-ce que tu peux nous, nous éclairer un peu là-dessus Donc une fois que vous êtes, donc vous êtes nommé professeur des écoles stagiaires, donc vous serez nommé dans une classe, euh, donc en alternance avec une formation à l'INSPE. Alors, euh, chacun va avoir euh, un parcours différent en fonction de, bah, de son, du concours qu'il a qu'il a passé, bah, de la porte d'entrée par laquelle il est entré en concours, au concours. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un Master 2 déjà en main euh, Est-ce qu'il a déjà été contractuel ou pas et en fonction de cela, donc euh, bien sûr, vous aurez euh, soit euh, une alternance à 50%, 50%, ou alors à temps plein dans une classe avec une formation par ailleurs donc à euh, NISPE. Donc euh, la formation, donc je vais prendre l'exemple le, de la formation à 50%. Euh, là aussi, tout dépend des académies dans la mmh. dans, laquelle vous, oui. vous, dans lesquelles vous êtes nommé, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir soit une alternance deux jours deux jours. Trois semaines, trois semaines et vous pouvez être en alternance soit avec un autre professeur des écoles stagiaires dans une même classe, soit être en alternance avec un enseignant déjà titularisé. Donc, tout dépend bien sûr des, euh, des, des, des je dirais, des différentes inspections académiques. Hein. Euh, ensuite, que, que se passe-t-il concrètement quand, euh, quand euh, on est dans cette dans cette situation-là Eh bien, on va avoir des temps dans la classe donc où l'on va enseigner euh, et on va être euh, on va être donc euh, conseillé par différents formateurs qui vont venir euh, observer donc euh, votre pratique de classe. Des formateurs qui sont qui émanent de l'Inspe mais des formateurs de terrain aussi qui viennent de l'inspection académique qui sont des conseils pédagogiques euh, et qui viendront vous donner des conseils, qui viendront vous évaluer certes, mais surtout vous donner des conseils, mmh. ça c'est important. C'est souvent aussi sans Mais oui, mais oui, il ne faut, faut pas hésiter à leur poser des questions, aller à, à justement leur, leur dire quels sont vos, les obstacles que vous rencontrez. Ils sont là pour vous aider. L'évaluation, la, la, la dernière évaluation sera faite par un inspecteur de l'éducation nationale et qui euh, va euh, contribuer donc, à votre titularisation ensuite. Donc, euh, soyez euh, rassurés aussi, vous êtes bien accompagnés. Voilà. Je vois qu'on a déjà des petites questions euh, sur la rémunération, notamment, de la première année. Alors, est-ce que tu veux l'évoquer maintenant La question, c'était, je vois passer, euh, est-ce qu'on est rémunéré déjà quand oui, on est payé Oui, voilà, on est rémunéré. Alors, la, le montant de la rémunération, de la rémunération je ne l'ai pas, mais euh, on est rémunéré, effectivement. Alors, en, je, je vois sur, sur Instagram qu'il qu y a une question est-ce que l'année, euh, je crois que c'est l'année de titularisation, est-elle payante Je crois que j'ai vu passer cette question. Euh, donc Angélique, et vous répondez, il ne sent pas que ce soit payant. Non, non euh, en non, effet. Euh, non, non, non. c'est ce une année de formation qui est, qui est comprise, je dirais, dans votre parcours et vous n'avez pas à, à financer cette année de formation. Totalement. Et pour la question de la rémunération, pour, les, euh, pour les, les détails de la rémunération, on a, vous avez une grille qui hein, vous est proposée. Hein, sur, le site, euh, sur le site des syndicats, sur le site de, du ministère aussi. Voilà. Donc vous pouvez la retrouver, comme ça vous aurez bien en détail euh, la rémunération qui en effet évoluait euh, récemment. Oui, et puis elle est propre à, chaque, à chacun d'entre vous en fonction de votre parcours. Ça. Je pense par exemple à des, à des euh, personnes tout qui tout ont fait. passé le second concours interne, dont les années. Euh, les années de professionnels, d'expérience professionnelle ont été quand même, sont reprises. Et donc, il y a un reclassement par rapport, par rapport à ces années-là. Donc, effectivement, euh, ne vous inquiétez pas. Hein, vous pouvez retrouver, donc, euh, je dirais, le, le, le détail de ces rémunérations sur euh, les sites des syndicats. Et vous pouvez aussi leur poser des questions. N'hésitez hein, pas à les, leur téléphoner pour leur demander euh, quelles sont, donc, euh, quelle serait la rémunération qui correspondrait à votre situation. C'est ça. Euh, donc, comment ça se passe alors cette première année en tant qu'OPES Alors, donc, vous, avez donc, euh, vous aurez donc euh, un temps donc, de répartition, un temps, donc, dans la classe où vous, êtes, vous allez être amené donc, à enseigner. Euh, dans, dans cette classe-là euh, à mi-temps ou alors euh, en fonction de l'alternance qui vous est proposée euh, et là donc vous êtes un enseignant vous n'êtes pas un professeur des écoles stagiaires il va falloir que vous acceptiez donc euh, même si vous savez que vous êtes encore une année euh, durant laquelle vous n'êtes pas titularisé vous avez déjà le statut de professeur des écoles donc il faudra vous poser auprès des élèves auprès des parents d'élèves et dans l'équipe comme un professeur comme un collègue euh, à temps plein et donc enseigner comme euh, un collègue à temps plein. Donc, le, le quotidien de peut-être d'une euh, d'un professeur des écoles hein, sur une, une journée type euh, de classe, eh bien, c'est de gérer justement son emploi du temps euh, sur une journée type en répartissant bien sûr donc, les, euh, je dirais, les disciplines en fonction donc, de l'âge des enfants hein, le temps d'attention maternelle est beaucoup plus réduit euh, qu'à l'école élémentaire par exemple donc on aura euh, différentes euh, plages je dirais d'activités euh, à, à construire, à élaborer pour les élèves en fonction donc, bien sûr de l'âge des enfants si on a des enfants jeunes on aura de multiples activités qui vont être prévues euh, le, sur la matinée, par exemple. Si on a des enfants plus âgés, le cycle 3, on pourra avoir, par exemple, trois euh, plages d'activités avant la récréation, comme par exemple, je dirais, un temps de, de lecture autonome, euh, un temps d'éducation physique et un temps, par exemple, de sciences ou de géographie ou d'histoire avant, avant une récréation. La récréation donc est un temps important euh, qui doit être mis en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi parce que son nom le porte bien, la recréation. La récréation, c'est pour se recréer. Donc euh, ça veut dire c'est un temps où les élèves vont faire une pause, vont pouvoir crier, jouer, courir, se défouler avant de poursuivre les apprentissages. Donc, après la récréation, là encore, en fonction de l'âge, on a plusieurs plages euh, d'activités. En cycle 3, par exemple, on pourra avoir un temps d'étude de la langue autour de l'orthographe, pourquoi pas. Puis, peut-être, un, un temps donc, consacré aux mathématiques, que ce soit euh, consacré aux situations-problèmes ou, ou à la numération, au calcul mental. On a la même, euh, la même organisation après la pause-déjeuner, bien entendu. Hein. La récréation va. Euh, venir euh, couper l'après-midi la, en deux et permettre d'avoir un temps de, de, de, de deux ou trois temps d'activité en cycle 3 avant la récréation et puis un ou deux temps après la récréation. Il faut savoir aussi qu'il est important de connaître les temps d'attention des élèves sur une journée de classe. On sait très bien que, euh, après, le, le, après, donc en fin de matinée, les élèves commencent à être fatigués. Donc, il ne s'agit pas de mettre en place des activités qui vont leur demander un grand temps de concentration. Il en est de même après la pause déjeuner. Hein, vous savez toutes et tous qu'on mmh. a envie de faire la sieste, et les enfants aussi, ils digèrent. Donc, ils ont besoin d'activités qui leur permettent justement de réaliser sereinement et calmement, je dirais, euh, les différentes euh, tâches, et les différentes séances d'apprentissage que l'on va leur demander euh, de mettre en place. Voilà, et on peut peut-être être beaucoup plus, je dirais, euh, contraint, euh, avec plus d'exigence après la récréation, l'après-midi, donc après 15h, 15h30, quand on, là on est de nouveau plus à même, je dirais, d'apprendre. Oui, alors avant qu'on continue, oui, Angélique, merci de nous prévenir, il y a un problème sur Instagram. Oui, tout à fait, le live a été suspendu sur Instagram, donc je suis vraiment désolée si vous nous suivez sur Instagram. On l'a relancé, vous pouvez récupérer la partie manquante sur le replay de Facebook qui sera qui sera dispo de suite après la diffusion. Donc on avait fait justement un petit point sur comment ça se passe en fait... Euh, la première année de, de PES, on a parlé un petit peu de, de l'emploi du temps aussi. De toute façon, l'emploi du temps, on se fait aider aussi pour, euh, voilà. pour le construire. Ouais. Hein. On n'est pas, ouais. pas tout seul. On avait une question aussi. Euh, Est-ce qu'on est seul le premier jour Alors, euh, bah, oui, vous êtes seul le premier jour, c'est-à-dire vous êtes seul comme vous êtes normalement en binôme dans une classe, normalement, euh, le, le, le binôme, si, si c'est un autre euh, professeur des écoles stagiaires, sera avec vous. Hein. Euh, si vous êtes en binôme avec un, titu, un titulaire, peut-être euh, si le, le titulaire n'est pas le directeur ou la directrice d'école, euh, qui aura peut-être d'autres tâches à faire le premier jour de classe, donc il vous laissera en partie seul dans la classe. Euh, vous, si ce titulaire-là, par exemple, travaille à mi-temps, euh, il pourra vous accompagner aussi pour le premier jour de classe. Mais vous aurez déjà eu auparavant, c'est pour ça qu'il ne faut pas stresser, hein, premier jour de classe seul, ça fait un peu peur. Parfois, ça, ça crée beaucoup d'euphorie, mais parfois, ça, ça fait aussi un peu peur. Donc, euh, vous, sa vous savez que vous aurez une pré-rentrée qui sera organisée de toute façon la semaine précédente à l'INSPE, déjà pour vous rassurer. Hein, euh, que vous aurez aussi une pré-rentrée qui sera réalisée euh, bah, avec l'équipe des, des autres enseignants de l'école. Donc, vous aurez déjà, des je dirais, des, des points d'appui sur lesquels vous pourrez poser les, la première la préparation de cette première journée de classe. Donc, normalement, euh, vous aurez moins de crainte par rapport à cela. Hein. Et puis, sachez aussi que si vous avez besoin d'aide complémentaire, hein, vous pourrez continuer aussi chez Fort Prof avec la fabrique du prof. Hein. Vous avez euh, des séquences qui vous seront proposées, un coaching éventuellement pour vous aider justement à préparer cette première rentrée. Et c'est d'ailleurs toi, marie béatrice qui t'occupe euh, de vie voilà. suivi euh, post-CRPE pour ceux qui en ont, qui en ont besoin. Voilà. Euh, maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'on peut se retrouver dans une école loin de chez soi Oui, c'est possible. Euh, je crois que tu voulais en parler à un moment donné pendant, oui. pendant le live. Comment est est que ça se passe, C'est possible, oui, c'est possible. Parce que vous savez que quand vous allez vous inscrire au concours, vous allez euh, émettre euh, donc euh, le choix euh, des départements... Enfin, vous, vous savez qu'une académie est composée de plusieurs départements et que vous allez donc classer lors de l'inscription au concours vous allez classer ces départements en fonction de votre choix vous allez bien sûr je pense mettre en 1 le département où vous voulez être affecté en premier ensuite lorsque vous avez été admis au concours lorsque vous êtes lauréat du concours à ce moment là une commission va observer donc d'abord quels étaient vos choix il va observer votre classement au concours d'où l'intérêt d'être bien classé voilà et euh, observez également votre situation personnelle, familiale ou euh, si par exemple vous aviez une situation de handicap, par exemple, pour tenir compte de cette situation personnelle aussi euh, en fonction de votre classement au concours et de votre souhait, pour essayer donc d'accorder ces différents critères de manière à vous donner, euh, je dirais, le... le, le vous, vous. Vous amenez à être enseigné dans le département, vous êtes le, le, le plus proche de votre souhait. Mais tout n'est pas, pas toujours, ça n'est pas toujours aussi simple. Et parfois, donc vous pouvez être amené à, à être, euh, on vous offrira un poste un peu plus loin que le, de chez vous. Oui, ça peut arriver. Et à la fois, à la fois nous, on a beaucoup de stagiaires aussi. J'ai des exemples cette année, alors évidemment, de, de super classement des majors ou même dans les 15 premiers qui, sont, qui vont à pied travailler parce qu'ils sont ouais. à côté de la maison. Donc en fait c'est possible mais c'est vrai qu'on insiste lourdement dessus, nous j'ai fort prof, mais c'est vrai que le classement est super important. Évidemment qu'on veut le concours parce que c'est parce que ça qu'on recherche, mais nous c'est vraiment de vous permettre d'être classé le mieux possible parce qu'on a aussi ce critère là où on sait que mmh. bah, voilà, vous n'avez pas forcément envie d'être affecté loin, trop loin de chez vous et parce que bah, ça rentre dans votre organisation personnelle aussi, donc il faut en tenir compte. Pour votre bien-être aussi, vous, au cours de votre, de votre début de carrière. On avait une question aussi d'Elodie euh, sur les contractuels. Vous nous demandiez cette année, en effet, il y a plus de postes ouverts aux contractuels parce qu'on a un déficit de professeurs des écoles. Donc, le ministère a plus de postes pour les contractuels. Et vous nous demandiez si, euh, est-ce qu'il y avait une formation avant que le contractuel se retrouve devant sa classe Justement, on attend les, les, les informations de ce côté-là de, de la part de l'Éducation nationale, du ministère. Euh, une formation de, de quelques jours est prévue, il semblerait, mais ça, on, on reste sur quand même des, des personnes moins euh, formées, évidemment, que les, que les candidats au concours. Euh, et que les lauréats, évidemment. Vous me demandiez si un concours allait être prévu. Pareil, un concours spécial contractuel est prévu au printemps. 2023, on n'en sait pas plus, on attend encore comme vous les, les directives. Ils nous demandaient si on avait une formation qui pouvait être adaptée au contractuel de cette année. Alors, oui, tout à fait, nous on a une formation qui est adaptée et on attend justement d'en savoir plus sur les contours de ce nouveau concours pour, pour bah, affiner encore plus cette formation spéciale contractuelle, si on peut l'appeler comme ça. Mais oui, on a déjà quelque chose à vous proposer, donc si vous êtes concerné parce que cette année vous êtes appelé en tant que contractuel, n'hésitez pas. Gaël posait aussi une question qui était intéressante, est-ce que les autres professeurs, dans une équipe pédagogique, font la différence entre les professeurs qui émanent donc, du concours externe, qui peuvent avoir Bac plus 5 par exemple, la différence avec les professeurs qui viennent du troisième concours ben, Non, ils n'ont pas à faire la différence parce que vous passez le même concours, c'est le même contenu. Donc, vous avez tous, je dirais, une référence au même concours. Donc, on ne parle pas là de diplôme universitaire, euh, ni de, ni de, de je dis, de porte d'entrée au concours. Puisque le contenu est le même, vous avez mmh. donc, euh, vous avez donc la, la, la même chance je, de réussir ce concours. Ah oui Voilà. Et donc, vous êtes, vous êtes valorisé par rapport à cette réussite au concours. Donc, on ne fait pas de différence sur les portes d'entrée. Mmh. Tout à fait. Et non, Jérémy, on, on ne connaît pas encore le nombre de places ouvertes par voie et par académie. Ça, c'est une info qui est donnée un peu plus tard dans l'année. Parfois en début d'année, autour du mois de janvier, parfois un peu plus tard. Ça dépend un petit peu. Euh... Parfois deux jours avant le, le, les épreuves d'admissibilité, voilà. comme cette année. Voilà, exactement. Et voilà. Ça, c'est vrai qu'on est tributaire ben, des annonces du gouvernement. Je te laisse un, continuer sur peut-être euh, les, les conseils à donner à un jeune professeur des écoles. Donc, euh, bon, je ne vais pas vous cacher que pour moi, ce métier est d'abord passionnant, <rire> passionnant, parce que vous voyez que je reste passionnée, malgré euh, mon, ex <rire> mon expérience qui est toutefois petite, malgré mon âge. <rire> voilà, donc ce métier est passionnant, mais il est exigeant. Attention, donc enseigner, ça s'apprend tout au long de sa vie. Moi, je n'ai pas encore fini d'apprendre à <rire> enseigner. Donc, vous euh, voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est exigeant. Euh, pourquoi bah Parce que ce métier demande d'acquérir toujours de nouvelles compétences. Hein, vous voyez, le, le, le concours change, donc il faut de nouvelles compétences. Euh, et, euh, et de nouvelles compétences pour enseigner, mais aussi pour permettre à chaque élève de développer son potentiel. Et vous savez bien que les enfants aujourd'hui ne sont pas les enfants d'il y a 10 ou 15 ans, hein, qu'ils ont eux aussi évolué, que la société a évolué. Donc, il est important de tenir compte de ces évolutions. Donc, les erreurs pédagogiques que l'on commet en tant qu'enseignant, et on en commet tous, hein, qu'on qu soit enseignant débutant ou enseignant confirmé, on en commet tous, on doit les accepter, car il est souhaitable euh, d'accepter, euh, de se tromper, de tâtonner, d'expérimenter, de chercher, et donc de commettre des erreurs. Et je sais que, peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais que l'erreur en pédagogie est considérée comme une étape de l'apprentissage. Donc elle est nécessaire pour apprendre et pour euh, grandir et pour approfondir nos connaissances. Donc ça, c'est une première chose. On va dire chez Fort prof c'est partie de notre méthodologie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il est important de, de, pouvoir, euh, de pouvoir repérer son erreur pour pouvoir progresser. Oui, c'est beaucoup d'accepter de, beaucoup de remis, la remise en question aussi quand même. C'est ça accepter la remise en question, accepter d'être parfois stressé, hein, euh, c'est ce que je dis quelquefois à mes stagiaires, euh, <rire> au mois de décembre vous êtes épuisé, fatigué, on sent que c'est un gros coup de blouse pour tout le monde et euh, c'est normal parce que vous venez de passer trois mois à travailler, à apprendre et, et vous voyez qu'il ne reste que trois mois pour passer le concours et c'est la, la panique, donc <rire> euh, on est là aussi pour vous aider, vous accompagner, hein, on vous laisse pas non plus seul face à ce stress, ce sera la même chose en classe, vous avez des programmes à, et vous voulez que les élèves est acquis telle ou telle compétence vous arrivez au mois de février mars et vous vous dites oh là là j'ai encore tout ça à faire mais je ne m'en sortirai pas et là, on, vous allez vivre ce que vivent les élèves et ce que vit aussi le professeur des écoles lorsque vous préparez le concours donc euh, pensez que tout ce que vous vivez vous allez pouvoir l'appliquer ensuite dans votre vie professionnelle et particulièrement pour euh, bah, pour nos stagiaires, en tout cas pour vous qui êtes pour la plupart issus d'une reconversion professionnelle, est-ce que tu aurais un petit mot spécialement pour, bah, pour eux Alors oui, euh, un petit mot pour euh, tout, toutes les personnes qui ont déjà une expérience professionnelle précédente. Hein. Euh, je pense que la, le, le mot important, c'est euh, avoir compris que l'on doit faire du sens dans sa vie. Euh, car quand on enseigne, c'est tous les jours qu'on peut constater le fruit de son travail. Donc... Euh, on peut voir que tel élève, par exemple, a enfin compris euh, comment résoudre un problème en mathématiques après de nombreuses euh, explications. Et euh, là, effectivement, tout, tout le sens qu'on a voulu donner à notre, à notre, je dirais, pratique professionnelle, euh, ben, trouve enfin euh, une réussite. Hein. La réussite de l'élève, certes, mais notre réussite à nous en tant qu'enseignant. Donc, il est important, effectivement, de faire toujours du sens avec ce que l'on veut euh, dans notre pratique euh, professionnelle. Évidemment, tous les jours, ça n'est pas facile. Hein. On n'atteint pas toujours tous les jours les objectifs que l'on s'est fixés en tant qu'enseignant, mais au moins, on sait pourquoi on se lève le matin. On sait qu'on se lève le matin mmh. pour accompagner des élèves et pour les amener à devenir des adultes et des adultes euh, fiers de l'être, je dirais, et tout à fait éclairés pour pouvoir progresser dans la société actuelle. Voilà, je crois que c'est un bon mot euh, pour conclure euh, j'avais quand même une petite question là que j'ai vu passer sur Instagram est-ce qu euh, est que les inscriptions pour la préparation au concours 2024 sont déjà ouvertes alors pas encore, elles le seront d'ici la fin de l'année en général euh, début fin novembre, début décembre on commence à ouvrir les inscriptions pour l'année la, qui suit pour le concours 2024 euh, si vous avez encore des questions n'hésitez pas à nous les poser on pourra y répondre soit dans les prochaines secondes, soit plus tard, plus tard dans l'après-midi, on retournera jeter un œil. Euh, merci beaucoup Marie-Béatrice en tout cas pour toutes ces infos merci éclairées. Bien. Si vous souhaitez poursuivre aussi les échanges, sachez que vous pouvez nous appeler. Euh, Marie-Béatrice aussi pourra continuer à vous conseiller si besoin parce que... Parce que tu, bah, tu, genre, tu décroches euh, au standard quand vous nous appelez. Donc profitez-en. Euh, et puis bah, surtout, je vous souhaite une belle rentrée à toute la promo euh, Mandela. à vous tous qui allez vous lancer dans l'aventure. Euh, nous, les premiers cours commencent euh, début octobre. Et on vous a déjà ouvert la formation pour beaucoup depuis euh, quelques semaines, voire quelques mois pour les personnes qui nous ont rejoints sur la formule anticipée. Donc il est encore temps de nous rejoindre, je vois qu'il y a des questions quant à ce qu'il faut commencer la formation. Euh, nous, les inscriptions sont encore ouvertes, donc il est encore temps. Euh, mais sachez qu'en effet, une fois, que, une fois que la formation a démarré, euh, c'est bien d'être lancé à 100% dedans parce qu'on sait que c'est court, hein, tu nous as dit, euh, oui. le concours est exigeant, les mois passent vite, donc bah, au plus tôt on commence au mieux c'est, mais euh, évidemment qu'on vous accueille encore les bras ouverts dans la promo. Euh, Est-ce qu'il y aura un replay, Jessie Oui, tout à fait. Donc là, on va on va se dire au revoir et ensuite le replay sera disponible sur Facebook immédiatement et euh, sur notre page euh, notre chaîne YouTube dans l'après-midi. Merci à tous, un petit coucou à, à toute la promotion Mandela. Et, et puis à tous les autres, à vous tous, futurs professeurs des écoles. Voilà, bah écoutez, moi, je vous souhaite bonne rentrée euh, chez Port-Prof pour ceux qui rentrent chez Port-Prof. Et peut-être à bientôt pour tous les autres. En tout cas, euh, si c'est un projet que vous avez, c'est un beau projet. Donc, euh, allez jusqu'au bout. C'est important pour vous. Au Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.